Depuis que l'on avait quitté l'Alcorne et la Chouette, le temps nous avait paru assez long. Il faut dire que l'on avait longtemps marché dans l'étendue neigeuse avant de trouver le train qui allait nous emmener jusqu'à la maison du Père Noël. Il avait ensuite fallu l'attendre, puis monter dans ce train silencieux et vide. Ça fait plus d'un quart d'heure que ce train roule. Je me demande quand on va arriver. Moi aussi, je ne pensais pas que cette île pouvait être si grande. Bon, faut voir les points positifs. Il fait chaud dans ce train et on n'a plus besoin de marcher. C'est sûr que vu comme ça, c'est le paradis manquerait plus qu'un petit chocolat bien chaud et bien crémeux. Je me leva pour regarder le paysage blanc qui défilait, et qui était toujours le même, à croire que l'on tournait en rond. Bon, bah moi je vais m'allonger sur cette banquette pour faire un petit somme. Tu n'auras pas le temps. Mais si, mais si, on n'a pas l'air d'être encore arrivé. détrompe toi regarde. Une immense maison, ou euh, je devrais peut-être dire une immense industrie, bien que c'est largement plus beau que ce qu'il y a sur Terre. Bref. Petit à petit, ce bâtiment apparaissait dans cette immensité neigeuse. Il était juste magnifique. Il y avait au centre une maison en bois, avec une grande porte d'entrée. Puis derrière, comme une espèce de château, mais en bois. Oh bah dis donc C'est magnifique tout ça Ça fait vraiment du bien d'arriver à destination J'espère juste que nos sapins sont ici, car ça me ferait vraiment très mal d'être venu ici pour rien. Bah non, on va quand même voir le Père Noël Yes, yes, yes <rire> C'est vrai Enfin tu crois au Père Noël Bah après tout ce qu'on a traversé, je suis obligé de me rendre à l'évidence, quoi. Quoi que je reste méfiante quand même, mais franchement, s'il n'a aucune idée d'où sont nos sapins, je le tue Euh, tu m'en parleras avant quand même, hein T'inquiète, je rigole, <rire> Je ne trouve pas ça drôle. Tiens, je pense que le train ralentit. Ouais, tu as raison, ça fait vraiment bizarre de ne pas l'entendre... Ah, ah, Aïe ah Aïe oh, oh. purée, oh. par contre, il freine fort, hein Allez, viens, on descend. On est descendu du train. Ce dernier est reparti sans un bruit. On le regarde à partir très vite. Il disparut au loin. Vraiment étrange. Bon, voyons cette maison. Elle est encore plus immense vue de près. Tu as raison. On toque Aïe Mais pourquoi tu m'as frappé Bah, tu m'as dit on toque. Je parlais de la porte, pas de moi. Je sais, mais ça me démangeait depuis longtemps. <rire> tu crois qu'il y a quelqu'un Mais oui Tiens, elle a l'air d'avoir plus confiance en elle.